Bonjour tout le monde Salut Claire Salut Camille Alors aujourd'hui avec Claire, on va vous présenter euh, une sélection de BD, de nouveautés BD jeunesse qu'on adore. Alors je vais commencer par une bande dessinée de Benjamin Renner, ou Renner je pense, ouais, moi je qui s'appelle un, un bébé à livret. Alors Benjamin Renner c'est l'auteur de Du Grand Méchant Renard, qu'on a aussi à la bibliothèque. Qui est, qui est aussi un coup de cœur, c'est génial. Drôle. Et avec un bébé à livrer, on reste un peu dans un univers animalier, on va dire. <rire> on suit en fait euh, un cochon, un lapin et un canard, complètement idiots, qui se retrouvent avec un petit bébé qu'une cigogne euh, leur confie euh, pour une livraison, une livraison de bébé. Et donc en fait, il leur arrive plein de péripéties euh, improbables, absurdes, euh, on reste vraiment dans le même même humour, même genre d'humour que pour le Grand Méchant Renard de, de l'humour euh, de absurde, de, du, des comiques de situation à toutes les pages. On a envie de, on rigole tellement en fait. On rigole de leurs bêtises, de l'expression aussi des dessins euh, euh, qui sont hyper hyper expressifs et qui sont hyper euh, rigolos quoi. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que, tu me le après, que je vais te le passer après. Ouais, que... Je l'ai pas euh... lu encore. J'ai lu que le Grand Méchant Renard moi. <rire> Bah en tout cas, c'est vraiment dans la même veine. Euh, c'est un petit bonheur de lecture euh, pour euh, rigoler. Et vraiment, euh, c'est parfait. quoi Puis celui-là, il sera en jeunesse, mais franchement, c'est c'est ah oui. vraiment pour tous les âges. Hein. C'est euh, ouais. le, le grand méchant renard. Je pense que ça... le, autant pour les enfants que pour les adultes. Ça a quoi, déjà aussi. bien fait marrer une bonne partie de l'équipe. Donc, euh, je pense que vraiment, c'est de depuis, le, depuis le, la jeunesse jusqu'aux adultes, aux grands adultes. Euh, c'est pour tout le monde. Quoi. Tiens, je le récupère du coup. <rire> Euh, j'enchaîne moi avec euh, une BD qui est aussi une BD super euh, rigolote c'est le loup en slip, c'est toi qui m'en as parlé euh, mmh. Camille euh, c'est une BD vraiment rigolote de loupano et coë chez Dargo c'est entre euh, l'album et euh, la BD c'est vraiment une première, euh, une première BD il sera rangé dans les premières BD chez nous euh, ça se passe ben, dans la forêt euh, les animaux ont peur du loup bien sûr puisque le loup est toujours le grand méchant loup et bien sûr, euh, le loup finit par arriver et bah, il est en slip. Voilà. Donc pourquoi est-il en slip et est-il vraiment un grand méchant loup euh, C'est toute l'histoire de cette courte BD qui se lit vraiment rapidement. Euh, voilà. C'est une histoire qui est inspirée d'une... enfin qui est inspirée, qui est issue un peu d'une BD adulte. Oui. Euh, la BD Les Vieux Fourneaux, donc euh, avec les mêmes, euh, les mêmes auteurs euh, illustrateurs. Euh, qui raconte l'histoire de vieux papys, euh, qui... enfin de leur histoire, de leur jeunesse, de... bref. Il y, y a plein de choses, c'est une BD magnifique. Et en fait, dans la BD de, des vieux fourneaux, il y a euh, une jeune demoiselle qui tient un théâtre itinérant qui raconte l'histoire du en slip. Donc là, en fait, on se retrouve dans l'histoire racontée. Voilà. Donc, les, les vieux spectacles. fourneaux, c'est une BD adulte, et ça, c'est vraiment pour les enfants. Enfin, ceux qui ont aimé les mmh. vieux fourneaux, je pense que ça les fera marrer de ouais. tomber là-dessus. Mais voilà, c'est une petite BD qui se lit très vite. C'est vraiment, vraiment, vraiment vraiment super drôle. Euh, voilà, je ne peux pas vous raconter les histoires de slip, mais c'est... Bah, faut, faut le dire, c'est vraiment, vraiment très chouette. Ça parle aussi de la peur, j'aime beaucoup, parce que ça parle de qu'est-ce que c'est avoir peur, et que finalement, il y a des gens que ça arrange d'entretenir la peur des autres, parce que, entre autres, ça leur apporte de l'argent. Euh, voilà, c'est un des petits détails de l'histoire, mais je pense que c'est un point intéressant aussi de, de cette petite bd Voilà, euh, je la pose. Alors, j'enchaîne sur, euh, non pas un loup, mais un caribou. Jean-Michel et la révolution en poponie. Alors, Jean-Michel, tu me disais qu'on en avait plein d'autres aussi. Enfin, d'autres. Ouais, en en, il en existe plein d'autres. Nous, on en a au moins un autre qui est en livre-jeu. En fait, euh, Donc c'est c'est Magali Leuche qui écrit et qui dessine. Et euh, elle a fait un. Euh, Jean-Michel, c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs de ses livres, mais ses livres prennent un peu différentes formes. Donc, nous, on en a un qui est en livre-jeu. Et celui-là, euh, il sera chez nous en première BD. En première BD, oui, tout à fait. Alors, c'est mais euh, vraiment désopilant, quoi. On se. On se bidonne du début à la fin. Donc, euh, le caribou, les... <rire> Jean-Michel, en fait, se retrouve euh, missionné euh, par un poney pour aller euh, sauver euh, le monde des poneys, donc en Poponie. Donc, c'est la révolution en Poponie, le, le sous-titre. Et euh, parce qu'en fait, le, le, le, mm, en Poponie, donc mmh. le monde des poneys, il y a un dictateur qui est arrivé qui s'appelle Dark, Dark Ponydor. On devrait voir quelque part. Euh... Il est sur la couverture, si tu veux. Ah bah il est là, Dark Ponder, ouais. donc il a décidé de, de faire une dictature chez les poneys, donc les poneys ils sont pas du tout donc contents avec ça et donc il missionne Jean-Michel pour, pour les sauver et donc il y arrive par des moyens un peu un peu ridicules euh, euh, mais euh, toujours très gay et très rigolo. Et ouais, non, vraiment, c'est un petit bonheur pour faire découvrir la bande dessinée aussi aux enfants. Parce que c'est vrai que c'est plutôt sous forme de bande dessinée. Ouais, c'est pareil, c'est à la limite entre l'album et la bande dessinée. c'est vraiment le personnage avec des petites cases et des bulles quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une première BD chez nous, effectivement. Dévorée aussi par les adultes, parce que c'est vraiment. C'est que du bonheur. Hop Pour finir. Euh, parce qu'en fait, on a amené plein de trucs et on s'aperçoit qu'on a envie d'en parler quand même un petit peu, donc je pense qu'on reviendra. Hein ouais, on, fera, on enchaînera on sur On enchaînera, notre... on fera une petite suite. Euh, je vais vous parler d'une BD qui n'est pas vraiment une nouveauté, parce que ça fait quelques temps que c'est sorti. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, euh, déjà parce que c'est vachement bien. Ensuite, parce que c'est vachement bien, mais j'avais peur que ça reste un peu sur, euh, dans nos rayons. Or, ce n'est pas le cas, ça sort euh, très bien aussi. Euh, ça a pas mal de succès, donc c'est une double raison pour en parler, pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu de le lire. Ça s'appelle Super Sourde, euh, c'est une BD de C.C. Bell, aux éditions Les Arènes. Euh, c'est une BD en un seul tome, c'est une histoire qui est inspirée de la vie de l'auteur, C.C. Belle qui est euh, sourde et qui raconte un petit peu euh, son enfance et euh, comment ça se passait quand elle était élève sourde à l'école. Quand elle était à l'école, elle allait à l'école avec euh, un appareil au niveau des oreilles euh, et avec, elle avait une petite sacoche qu'elle portait toujours euh, sur elle et les, ses profs devaient euh, porter un micro. Comme ça, quand ils parlaient, le micro transmettait à, la, à, la, à son appareil qui transmettait pour qu'elle puisse entendre. Euh, voilà, c'était pas très facile pour une petite fille d'avoir toujours à se trimballer sa sacoche et tout ça, c'était pas très esthétique, a priori c'était pas toujours sympa, elle aurait bien sûr préféré être comme tous les autres enfants et pas en avoir besoin. Et euh, en même temps, euh, elle est devenue un peu super sourde parce que ça lui conférait une sorte de super pouvoir, puisque régulièrement ses profs euh, oubliaient d'éteindre le micro et donc elle pouvait continuer à entendre ce que se disait par exemple dans la salle des profs. C'est toujours, euh, toujours un plus de pouvoir euh, avoir euh, des infos en off euh, de, de ses profs à l'école. Euh, voilà, c'est une histoire... Euh Vraiment tendre sur le quotidien qui fait aussi prendre conscience de ce que c'est euh, être un enfant sourd à l'école, être appareillé et tout ça. Euh, donc c'est vraiment une, une chouette BD qui raconte vraiment le quotidien, les difficultés, les difficultés à, faire, à se faire des amis. Mais aussi les moments où quand on en a marre d'entendre les autres, hop, on coupe discrètement l'appareil et tout se passe mieux. Euh, voilà, donc on, on joue beaucoup là-dessus et... Euh voilà, c'est vraiment une BD qui sensibilise aux, handicap, aux difficultés des malentendants, en tout cas, et euh, qui peut se lire. Pareil, c'est une, hein, une BD jeunesse, mais je pense que les adultes peuvent aussi vraiment piocher cette bande dessinée, euh, parce que ça, ça peut vraiment se lire à tout âge. Euh, voilà, on va donc s'arrêter là, parce qu'on a plein d'autres choses à vous présenter, et qu'on <rire> ne voulait pas être trop long donc on... on, on revient trouve, très vite, euh, avec ouais. plein d'autres nouveautés coup de cœur. Voilà. voilà, exactement. À plus tard, salut Salut, salut. salut.